C'est cool de voir que d'année en année, je suis de plus en plus heureux, tout simplement. Alors, petite vidéo posée. Maintenant que l'année 2021 est terminée et qu'on commence l'année 2022, euh, j'avais envie de vous faire une petite vidéo où euh, je vous parle un peu de comment s'est passée l'année 2021 pour moi et euh, comment, j'espère, se passera l'année 2022. Enfin, du moins, les perspectives que j'ai et comment j'aimerais qu'elle qu se déroule, les petits objectifs que j'ai à atteindre. J'avais déjà fait un bilan de l'année 2020, du coup vous pourrez aller voir. Et euh, bah voilà, du coup ce sera un petit peu l'occasion euh, bah, de faire la même chose mais pour l'année 2021. D'ailleurs je crois que j'étais assis euh, à peu près au même endroit. Avant de commencer, déjà un grand merci à vous qui me suivez qui m'avait accompagné bah, soit depuis le début de la chaîne en 2020, euh, courant 2021 ou même maintenant en 2022. Merci beaucoup pour tout le soutien que vous me donnez, pour le temps que vous prenez à regarder euh, tout le contenu que je propose. Donc euh, voilà, merci de me suivre euh, sur toutes ces années et de me suivre voilà, sur euh, tous mes projets et tout ce que j'ai envie de vous partager. J'ai pris quelques notes pour vous faire le bilan. Du coup, en fait, euh, des notes parce que j'ai fait un bilan pour moi-même tout d'abord et ensuite euh, j'ai décidé de vous le partager euh, en vidéo. Du coup, bah, je vais m'en servir. Alors, février 2021, déjà, tout début de l'année, c'est là où on atteint les 1000 abonnés sur YouTube. C'est un nombre un peu symbolique, voilà, c'est euh, le fait d'avoir réussi à rassembler 1000 personnes sur la chaîne, au moins, du coup, enfin tous ceux qui sont abonnés, voilà, c'est un petit objectif que tous ceux qui ont une chaîne YouTube euh, essayent d'atteindre euh, dans, dans un premier temps, donc euh, voilà, c'est me fait très plaisir de les atteindre après euh, 7 mois de vidéos euh, sur YouTube, donc j'ai commencé en juillet 2020 et je les ai atteints en février 2021 donc euh, voilà, à l'époque où j'avais fait mon bilan 2020, je les avais pas encore atteints c'est 1000 abonnés, j'en avais bah, quelques centaines, je trouve que c'est déjà fou d'en avoir plusieurs centaines mais là euh, voilà, un peu plus de 1000 abonnés à l'heure actuelle donc. Euh, très content de, de l'évolution qu'il y a, qui a eu entre voilà, le tout début de la chaîne et maintenant. Il faut savoir que pendant l'année 2021, en fait l'année 2020-2021, c'était ma dernière année d'études. De, en fait, j'ai fait un Master en Management du Sport et c'était l'année du Master 2. Et donc voilà, c'était des études que je faisais en alternance. Donc J'avais un travail et euh, mes études et en même temps, bah, je prenais le temps de, de m'entraîner, de sortir et de faire des vidéos d'études. Et voilà en fait, de octobre 2020 jusqu'en mars 2021, j'étais en alternance pour la marque femme Balzac Paris, s'il y en a qui connaissent. Et en fait, bah en mars, j'ai décidé d'arrêter. C'était une rupture conventionnelle pour une alternance. Mais voilà, ça me plaisait pas ce que je faisais. Ça n'avait pas évolué comme je souhaitais. Et en plus, euh, voilà, ça me prenait beaucoup de temps pour un truc que je n'aimais pas tellement. Donc euh, finalement, j'ai décidé d'arrêter. Voilà, c'était quand même un truc à noter pour moi. C'était qu'en mars, j'ai décidé d'arrêter bah, l'activité d'alternance que j'avais. Ce qui n'était pas rien parce que c'était une rentrée d'argent en plus. C'était une expérience professionnelle aussi. Donc euh, voilà. Mars, j'ai décidé d'arrêter mon alternance à Balzac Paris. En mai, donc deux mois après, j'ai décidé de reprendre les compétitions de powerlifting et euh, donc il y a eu une compétition régionale, je vous en ai peut-être un petit peu parlé ceux qui me suivent sur Instagram ou quoi, bah, vous êtes sûrement au courant j'ai repris les compétitions de powerlifting, de force athlétique et en fait ça s'est bien passé et à la suite de ça j'ai fait plein d'autres compétitions et c'est vraiment à partir de là où j'ai décidé de m'y mettre à fond parce que je le faisais un petit peu, c'était le confinement, je m'entraînais un petit peu il n'y avait pas de compétition et là quand j'ai repris, que j'ai pu reprendre alors là j'ai décidé d'y aller à fond tellement ça s'est bien passé et tellement j'ai adoré et j'adore toujours donc ça a été un, un mois vraiment déterminant pour moi parce que c'est là que j'ai décidé que j'allais me mettre à fond dans ce sport. Un mois après, le mois de juin, c'est le mois où j'ai débuté un nouveau stage. Donc j'avais terminé l'alternance en mars, donc euh, j'avais ni alternance ni stage entre mars et juin. Et début juin, j'ai commencé mon stage de fin d'année. Donc en fait, soit on fait une alternance, soit on fait une, un stage de fin d'année pour clôturer ses études. Et du coup, comme j'ai arrêté l'alternance. La formation m'avait quand même dit que je pouvais terminer mon année Même si je retrouvais pas un truc derrière Mais je voulais quand même retrouver un truc pour ne pas rien faire Et continuer à avoir de l'expérience Et j'ai fait mon stage de fin d'année chez la marque AST Que vous connaissez sûrement pour la plupart J'étais en responsable de communauté C'était bah, beaucoup de présentiel, c'était sur Paris Et du coup voilà, ça s'est plutôt bien passé J'ai fait mon stage de, de juin à octobre Et donc du coup voilà, ça m'a bien occupé tout l'été Et ouais, bah, voilà, bah, j'ai pas eu de vacances d'été Et voilà, ça m'a bien occupé ben voilà J'étais à fond dans ce stage qui me prenait ben, à temps plein avec euh, tout ce que j'avais à faire à côté en plus. Donc euh, voilà, euh, mois de juin assez chargé et même l'été assez chargé finalement. Le mois de juin c'est aussi le mois où il faut un peu tout rendre au niveau des études. Donc il euh, y a les contrôles, il y a les projets, il y a tout ça qu'il faut... Euh qu'il faut préparer et qu'il faut faire en plus de faire des vidéos, de faire son stage, de s'entraîner donc euh, voilà, c'était une période où j'avais pas beaucoup de temps pour euh, faire mes vidéos mais bon voilà c'était à faire, c'était provisoire Le mois de juillet, ensuite c'est un mois où j'ai fait une pause dans les vidéos YouTube en fait j'ai fait une pause dans les mois de juillet et d'août euh, tout simplement parce que euh, bah, j'ai été qualifié pour des compétitions de powerlifting qui étaient euh, la coupe du monde universitaire et les championnats de France élite et en fait euh, ces compétitions eh ben C'est la première fois que j'atteignais des compétitions de ce niveau-là et j'avais tellement envie de les faire, j'étais tellement content, je faisais que de penser à ça. Je n'arrivais pas à penser à autre chose, je ne pensais même pas à YouTube, je pensais qu'à ce sport-là. Et en plus, il bah, y avait mon mémoire, il y avait tous les projets à rendre, donc voilà, j'étais très occupé et même le peu de temps que j'avais à accorder à YouTube, j'avais pas envie. Donc euh, voilà, c'était un, un mois à charger en compétition, mais euh, c'était trop bien, c'était des expériences de folie, j'ai trop aimé. Et euh, voilà, le mois d'août non plus, j'ai pas fait de vidéo, je crois que j'ai sorti un petit bêtisier, euh, voilà, histoire de... C'était une vidéo très rapide où je faisais une compile de tous mes trucs foirés, de tous les plans-séquences, voilà, qui sont pas bien passés, mais c'était vachement marrant, j'ai bien aimé le faire. Et voilà, le mois d'août, j'en ai pas fait non plus à part ça, parce que bah j'avais... Euh, déjà mon rendu de mémoire qui m'a bien pris la tête voilà, euh, J'ai dû faire bah, me rendre mon mémoire de fin d'année qui était sur euh, les vêtements de sport euh, Pourquoi les vêtements de sport sont passés du domaine euh, exclusif du sport au quotidien Vu qu'on voit tout le monde en vêtements de sport maintenant Donc euh, voilà, il fallait peaufiner tout ça et rendre tout ça Donc euh, voilà, ça prenait tout mon temps libre et aussi fin août, il y avait une autre compétition qui était la Coupe d'Europe Universitaire qui est la compétition que j'ai préféré faire cet été. C'est là où voilà, j'ai fait mon meilleur total, donc c'est là où j'ai eu mon meilleur niveau. Donc voilà, J'avais mon esprit ce mois d'août qui était tourné soit vers le mémoire, soit vers la compétition. En plus de ça, j'avais le stage et les entraînements, donc euh, voilà. J'avais pas trop le temps de faire des vidéos, mais voilà, c'était un très bon été. En plus, bah, mine de rien, je suis pas parti en vacances, mais je suis quand même parti euh, en Lituanie pour la Coupe du Monde Universitaire dans le sud de la France à Port-la-Nouvelle pour les cheminats de France Élite et à Mérignac Bordeaux pour la Coupe d'Europe Universitaire donc mine de rien j'ai quand même un peu voyagé mais donc voilà un mois d'été assez chargé au mois de septembre euh, il se passe deux choses euh, je décide de parler du powerlifting sur la chaîne youtube et sur tous mes réseaux sociaux j'avais commencé à en parler sur instagram mais euh, voilà c'était que sur instagram et là j'ai décidé maintenant d'en parler sur youtube vous avez sûrement vu des vidéos de sport, de powerlifting sur la chaîne et voilà c'est suite à cette décision j'aime tellement ça euh, j'aime tellement les vêtements et ce sport là que bah Finalement, en parler que d'un et pas de l'autre, ça me frustre un peu et j'ai envie de parler des deux. Du coup, voilà, j'ai décidé d'en parler. Et aussi, j'ai décidé de créer une newsletter sur le sport et les vêtements, parce que bah, j'aime beaucoup écrire. Et finalement, je préfère écrire que faire des vidéos et finalement, ça me manquait ce, ce, le fait de ne pas pouvoir écrire, de faire que des vidéos ou des photos sur Instagram. Mais voilà, je suis content d'avoir créé cette newsletter où c'est un peu des, des articles privés, où voilà, j'exprime tout ce que je ressens, c'est un peu plus intime, ou même parfois un peu plus travaillé, où, où bah je peux parler librement de, des vêtements et du sport. J'ai décidé de combiner les deux et ça s'appelle la newsletter SportsApp. D'ailleurs, ceux qui veulent s'inscrire, je vous mets le lien en description. Voilà, c'est gratuit, c'est juste des emails que j'envoie de temps en temps pour parler de sport et de vêtements. Et enfin le mois de novembre, donc euh, mois particulier pour moi parce que bah, c'était la fin de mon stage, j'ai terminé le, la toute fin d'octobre, donc euh, voilà ça signait la, la fin de mes études aussi, donc voilà je suis officiellement diplômé d'un master en management du sport euh, bah, au mois de novembre, donc euh, très très très cool, euh, enfin voilà c'est les études qui se terminent et voilà on commence autre chose. C'est un mois où j'ai profité pour beaucoup me reposer aussi, parce que voilà j'avais plus le stage à temps plein, j'avais plus cette pression des études. Et euh, bah voilà, ça faisait euh, depuis deux ans peut-être que j'ai bossé non-stop, je suis pas vraiment parti en vacances, euh, j'ai fait que de bosser, que ce soit euh, les cours, le stage, les vidéos YouTube, donc voilà, j'avais vraiment arrêté. Et voilà le stage qui s'est fait en moi, j'en ai profité pour bien me reposer, pour sortir, pour travailler un petit peu plus lentement, mais voilà, c'est un temps que j'ai pris pour bien reposer mon corps et mon esprit et c'était très agréable. Et maintenant que le stage est terminé, j'ai aussi décidé d'avoir un gros rythme de sortie de vidéo, donc euh, vous voilà, sortir une vidéo au moins une fois par semaine, euh, voire plus si j'y arrive et euh, en même temps réussir à tenir ce rythme de vidéo. J'en profite pour lancer ce rythme pendant que j'ai le temps, comme ça quand j'aurai bah, d'autres activités, peut-être que je me serai habitué à ce rythme de vidéo et que j'arriverai quand même à tenir plus tard. Donc euh, voilà, c'est le bon moment de sortir plein de vidéos pour moi. C'est aussi le mois où euh, j'ai décidé de lancer officiellement mon coaching sportif. Donc en fait, je coachais déjà depuis un peu plus longtemps les personnes qui me demandaient, donc euh, qui me demandaient par, par Instagram, par mail, etc et euh, voilà, est-ce que tu peux me coacher euh, sportivement, que ce soit de la transformation physique ou euh, que ce soit des atteintes d'objectifs euh, sportifs, de la préparation physique, euh, du powerlifting aussi et euh, du coup voilà, donc là j'ai décidé officiellement de lancer euh, mon activité et de l'annoncer au mois de novembre à tous parce que voilà je coachais que quand on me demandait mais maintenant bah j'ai ouvert vraiment à tout le monde. Donc voilà, un projet qui se passe super bien, ça se passe super bien avec les élèves que je coach et euh, voilà c'est un truc que j'aime beaucoup faire et dont je suis enfin super content de lancer parce que voilà j'attendais la fin de mes études et d'avoir un petit peu plus de temps pour me lancer à fond dessus. Et dernièrement, le 28 novembre il y a eu une compétition qualificative de Force Athlétique où bah, voilà, j'ai réussi à me qualifier aux trois mêmes compétitions que j'ai fait auparavant, donc euh, la Coupe du Monde Universitaire. Euh, les championnats de France et la coupe d'Europe universitaire, enfin qualifiés. Euh, j'ai fait le minima requis pour pouvoir euh, prétendre à une sélection, donc euh, ensuite on verra. Mais voilà, je l'ai fait, ça s'est bien passé, j'ai battu mes records, donc voilà. La nouvelle saison sportive a aussi commencé en novembre, donc euh, super content. Et donc voilà, c'était mon bilan de 2021. Donc euh, voilà, une année euh, qui était assez chargée, mais qui s'est euh, super bien passée pour moi. J'ai pu faire un tas de choses et euh, déjà que 2020 a été euh, Bien pour moi voilà malgré tout le contexte sanitaire tout ce qu'il y a pu y avoir bah moi personnellement j'ai pas été très touché donc euh, voilà j'ai été j'étais très chanceux et donc 2020 ça a été une année super enrichissante super épanouissante pour moi j'ai vraiment trop aimé cette année malgré la crise sanitaire, tout ce qui s'est passé. Finalement, ça a été de belles périodes pour moi. J'ai eu beaucoup de chance. En fait, l'année 2020, ça a été une année super enrichissante, super épanouissante pour moi. J'ai lancé ma chaîne YouTube. L'année 2021, ça a été encore mieux. J'ai repris le powerlifting. Je me suis beaucoup épanoui cette année. Donc, finalement, c'est cool de voir que d'année en année, je suis de plus en plus heureux tout simplement et du coup j'espère que 2022 ça va être encore mieux avec encore plus de projets encore plus de choses enrichissantes et épanouissantes voilà ça reste quand même un peu compliqué de se projeter et en plus bah, c'est pas forcément une bonne chose de trop se projeter pour ne pas trop être déçu mais voilà je peux quand même vous parler de quelques petits trucs que j'aimerais bien pour 2022 puis en plus si je vous en parle ça me forcera à tenir mes objectifs donc euh, déjà, première chose, euh, ça va être de trouver un emploi, <rire> tout simplement, donc de trouver un CDD ou un CDI, parce que voilà, j'ai été diplômé en novembre, mais voilà, j'ai pas retrouvé tout de suite quelque chose derrière, j'ai pris le temps de me reposer, un petit peu de, de profiter, mais voilà, maintenant il faut que je m'active et que bah, je cherche quelque chose. Donc voilà, ce sera un travail dans le domaine textile, donc des marques que j'aime bien, ou dans le sport, avec euh, bah, des sports ou des structures que j'aime bien, comme voilà, je suis un petit peu dans les deux domaines, le sport et les vêtements. Pour moi aussi, ce sera l'occasion de développer le coaching sportif, étant donné que je l'ai Très récemment, donc euh, en novembre, donc euh, voilà. Il faudra que je développe tout ça, que je maintienne tout ça et que voilà. Je fasse euh, progresser les choses pour que euh, voilà. Les, les élèves que je coche euh, progressent de plus en plus et soient de mieux en mieux encadrés. Donc voilà. Euh il faudrait que je maintienne cette activité en parallèle de tout ce que je fais à côté. Pour la chaîne youtube il faudra que je sorte des vidéos régulièrement il faut que j'arrive à tenir un rythme de publication c'est à dire que euh, quitte à faire des vidéos plus simples et moins montées il faut que j'arrive à en sortir plusieurs en fait Et il faut pas que je fasse de grosses pauses comme il m'est arrivé de faire parce que voilà c'est des grosses pauses assez handicapantes la chaîne euh, voilà ralentit beaucoup, c'est très dur de redémarrer derrière, que ce soit vis-à-vis -vis du référencement ou vis-à-vis -vis de moi-même en fait, c'est toujours dur de reprendre après une pause, et donc voilà, il faut que je tienne un rythme de vidéo conséquent, je sais pas, une fois par semaine, au moins une fois toutes les deux semaines, dix jours deux semaines, mais voilà pas des grosses pauses de plusieurs mois comme j'ai pu faire, mais donc voilà, il faut vraiment que j'essaie de maintenir cette chaîne YouTube qui finalement me plaît bien mais euh, voilà qui demande pas mal de travail je sais pas du tout comment on va évoluer la chaîne ce qui est sûr c'est qu'on continuera de parler sport et vêtements peut-être que je vous parlerai aussi de quelques projets comme je fais là par exemple mais voilà sinon je sais pas trop comment elle va évoluer Pff, normalement on devrait atteindre les 2000 abonnés dans cette année peut-être euh, plus je sais pas euh, si je chope 1000 abonnés par an comme j'ai fait euh, peut-être que dans 10 ans j'en aurais 10 000 hein. peut-être dans 100 ans j'en aurais 100 000 mais voilà c'est un peu compliqué de savoir à quelle vitesse on va progresser c'est un peu aléatoire aussi donc euh, voilà au moins 2000 abonnés cette année. Sinon, sportivement, bah, comme je l'ai annoncé euh, plusieurs reprises, j'ai l'objectif d'atteindre les 500 kg de total au squat développé, couché et soulevé de terre en mars, donc à la compétition des championnats de France. On verra bien si j'y arrive. D'ailleurs, j'ai créé une playlist de vidéos où on voit mon évolution avec plusieurs épisodes vers euh, ces 500 kg. Donc euh, voilà, ce serait le gros objectif sportif que je me suis fixé en plutôt début d'année du coup, euh, fin mars. Ensuite on verra ce que je me fixerai. Mais voilà, euh, objectif 2022 pour euh, fin mars au championnat de France. Euh, avoir un total de 500 kg minimum et bien sûr pour euh, toutes les compétitions faire la meilleure place possible donc voilà ça va être une année où je vais m'entraîner très sérieusement aussi et voilà, euh, je vais tout faire pour y arriver à ces 500 kg voilà sportivement c'est dit vis-à-vis euh, -vis des vêtements j'ai peut-être des projets à lancer en lien avec les vêtements je peux pas vous en dire plus mais voilà j'ai plusieurs idées de projets il y en a qui sont un petit peu en cours et euh, voilà Peut-être que certaines idées se feront, peut-être d'autres pas. Voilà, je préfère pas en dire plus, mais voilà, j'aimerais bien lancer quelques trucs autour des vêtements. Euh, sinon, dernier truc à propos des vêtements, j'ai pas particulièrement d'achat ou de vêtements que je souhaiterais pour cette année. Parce que l'année dernière, en plus du bilan 2020, j'avais donné ma wishlist en fait pour l'année 2021, quels vêtements j'aimerais et euh, notamment, j'avais dit un costume sur mesure à faire soit en 2021, soit en 2022. Donc euh, voilà, 2021 je l'ai pas fait. Et donc voilà, mon premier costume sur mesure, il faudrait que je le fasse en 2022. Donc euh, voilà, il faut que je réfléchisse à quel costume je vais faire, euh, quelle marque, euh, à quelle marque, à quelle maison je, je le ferai. mais voilà, un costume sur mesure au moins pour cette année. Et donc voilà, c'était euh, tout simplement les petits objectifs pour 2022, les, les projets, les choses que je compte faire. Donc voilà, normalement, si tout se passe bien, ça devrait se faire. Encore une fois, merci pour votre soutien et merci de me suivre dans tous mes projets, dans tout ce que je fais, dans, dans, les, dans les contenus que je propose. Merci de prendre de votre temps. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche vraiment du fond du cœur. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. J'espère que vous continuerez à me suivre et que tout ce que je crée et que je partage vous plaira. Mais donc voilà, on se reverra sûrement l'année prochaine avec un bilan de l'année 2022 pour voir si j'ai réussi à tenir un peu tous mes projets, bah, les projets dont je vous ai parlé et pour ensuite annoncer 2023. Mais donc voilà, sur ce, passez une bonne année, tous mes vœux de réussite et d'épanouissement. Salut